Nous quittons le pays breton pour celui des corons. Le pays de Jean-Marc Tellier, le maire communiste de la commune d'Avion. Qu'est-ce mmh. qui vous plaît dans cette, dans cette région, justement, ce bassin minier bah, Je crois que c'est... Euh... C'est un tout, bon, d'abord je suis né là, donc forcément, il euh, euh, y a une habitude, mais en même temps je crois que c'est un tout, l'histoire, euh, euh, sa population, euh, les gens sont chaleureux ici, on s'y sent bien. Moi j'ai grandi dans un coron, j'ai grandi dans une cité des mines, donc euh, forcément euh, j'ai grandi avec des copains, j'ai grandi avec des jeunes du quartier où euh, tout le monde, euh, no, notre père était mineur, donc euh, on avait beaucoup de choses en commun. Euh, voilà, et puis bon, c'est vrai qu'on a grandi en voyant nos, nos, nos parents et surtout notre père faire un boulot difficile, quoi. Donc euh, ça, ça ancré. Est-ce que ça a forgé aussi vos convictions politiques Moi, ouais, je pense que ça a contribué. Ça, ça fait partie des choses, quoi. Et euh, ça fait partie aussi, je dirais, dans, dans mon activité quotidienne, j'essaye de, de, de me rappeler d'où de, de, de je viens, quoi. De ce que j'ai fait et de mon itinéraire personnel pour justement garder les pieds sur terre et puis rester au plus proche des gens, parce que ça me paraît important. Alors il est toujours en campagne, notre maire, et retrouve son équipe de militants. Ça va Dominique Tu vas bien Donc Pour ceux qui connaissent pas le quartier, il y a une équipe qui va partir dans la rue des Oeillets. Cet après-midi, ils sont bien plus décidés plus à faire connaître plus au plus grand plus de nombre, de le, de nombre de le candidat du, du parti communiste. Un groupe avec ben alors C'est la bosse, ici, ici si, si. Ouais. Allez, on y go Et rien de mieux pour y parvenir qu'un classique porte-à-porte. -porte. Voilà. Bon, on est déjà venu ici, euh, on est déjà venu ici quand même. Ouais, ouais, On va à gauche Oh, punaise. Bon. Là, on est testement. Non Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, c'est les communistes, on vous emmène deux tracts, à qui présente notre candidat Fabien Roussel, vous en avez entendu parler Vous êtes le maire communiste d'Avion, non ah, Vous avez, avez l'œil. C'est le journaliste, ouais. c'est communiste Non mais il fera un reportage sur les communistes, Je sais pas, peut donc ils peuvent venir Absolument les Absolument, les vous êtes les bienvenus un communiste dehors ouais, Il n'y a jamais laissé un la communiste dehors, donc ouais. vous avez entendu <rire> <rire> Allez on vient votre passé c'est quoi alors Ça vous choque pas qu'on soit communiste Vous avez eu des liens avec les communistes dans votre histoire J'ai oh. voté communiste dans le temps, oui. Vous avez voté communiste dans le temps, d'accord. J'ai euh, voté Mélenchon, oui. Ah. Je me coche pas. moi. Alors nous, il a dire, vous savez que notre candidat c'est Fabien Roussel. Mais il ne pose voilà. pas à la présidence. Si, ici. si. Regardez, c est, c est... vous l'avez pas vu à la télé dernièrement C'est Fabien Roussel. Mélenchon, il n'est pas communiste, mais il est de tendance communiste quand même. – Voilà, mais bon, voilà. – pas d'accord sur tout. tout le va. vote communiste, c'est celui-là. – Je peux encore vous poser une question ?– Vous pouvez. – Vous vous déplacez, votez ?– Ma fille d'Agnès, je vais lui demander. Hein. – D'accord. Voilà, – Parce que je tiens à voter, je tiens à voter. Ah – bah. Vous je le connaissiez, monsieur Roussel Vous le connaissiez, ce candidat ?– J'ai entendu parler, mais personnellement, non. Je le connais pas vraiment. Mais il m'a l'air bien, le gars. – Très bien. – Merci de votre accueil. Ouais, on va faire ça, faut <rire> vous protéger. Hein. – <rire> merci vraiment de nous avoir accueillis. Allez, merci, messieurs. à bientôt. Merci. Allez, Allez merci, au revoir. Au revoir. Vous venez de lui faire découvrir votre candidat, à ce monsieur Oui, je pense. Bah, il a dit qu'il l'avait déjà vu. Mais ce, que, ce qui est clair, c'est qu'on a affirmé que les communistes, cette fois, ils ont leur candidat, c'est Fabien Roussel. C'est tout l'amalgame. Dix ans, hein, quand même. Deux fois ou euh, Deux fois ou quoi ben Deux fois où on n'a pas eu de candidat on, on a soutenu euh, Mélenchon. Là, on a notre propre candidat. Ben, le fait d'avoir notre candidat, c'est pour nous être aussi présents sur l'échiquier, présents euh, politiquement et pouvoir à faire avancer nos idées. Et c'est ça, l'utilité du porte-à-porte. -porte. Ça se passe bien, vous Oui, très bien. Très bien. On a eu quatre ou cinq signatures, déjà Déjà, enfin, Je vous avoue franchement que j'hésite. <rire> entre lui... Alors, si vous nous demandez <rire> à nous, à nous, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Oui, je me doute, je me doute. Donc, moi, si j'ai une chose à vous dire, il ne faut pas avoir d'hésitation. Mmh. Si bah, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Merci. Et à bientôt. Bonne à bientôt. Soir. Soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Il est plus que positif. Si on avait 100% de vote pour nous, ça va dire. Je pilote. Oui. <rire> bah, allez, on va là. Allez. oui. l'autre. Ah, bonjour. Il n'y a personne Si. Si ah, quel âge vous avez J'ai 17 ans. Eh ben vous allez bientôt voter. Ah oui. Hein. On passe pour les élections, on veut présenter notre là, candidat. On va discuter un peu avec les communistes. Bah, oui, pourquoi pas j'arrive. Bah, <rire> Bonjour. Bonjour. Eh ben merci de prendre cinq minutes. Bonjour. Alors tiens, regarde, on t'amène, on te présente notre candidat. C'est le Parti Communiste, Fabien Roussel. Je ne sais pas si tu l'as vu dernièrement à la télé, si tu euh, regardes un peu les infos. Euh, bah, je regarde les infos, mais non, je ne l'ai pas vu du tout. Tu vas au lycée Moi, ouais, moi, je vais au lycée là, Dans, bah, dans deux mois, je suis majeur. Oh d'accord. Donc tu vas aller voter. Bah oui, le premier vote. Et en penses quoi de tout ça, de cette élection, tout ça ouais. Il faut voter pour, savoir, pour avoir des améliorations dans, dans le pays, et puis c'est important. Bah c'est bien, ça fait plaisir d'entendre ça euh, par un jeune, euh, je t'assure. Eh ben, merci beaucoup, ton eh accueil. Bah, bonne soirée. Bonne soirée merci. Bonne chance pour les études. Merci. Nous, on a une assemblée ce soir La section d'avion bah, Tu viens Oui, t'as reçu une Et demain, on, a, on est sur le marché, avec la caravane. Tu sais J'ai d'avion Oui. Plus que 83 jours en ce dimanche avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça nous laisse du temps pour revenir ici dans un prochain épisode.